Maman! Je dois arrêter de me saluer avec tous ces. Mais noble. Eh J'ai vu un chien là-bas, ça, ça, Il... en fait, ça. Non, mais c'est un Ah ouais, je veux un cheval! Alors, en même temps, à l'époque, on peut dire que. Oh. Même les honorifiques. Eh ah. hey, Ça, c'est quoi ça? Jeune fille! Azo, mon balin Ah, la mon C'est un peu l'argent. Puder. allez n'a Ok. <rire> Noble. Oh mais. Si moi ma, <rire> ça le fait pas. Avance. Stop. Aïe. <coughs> hey. Aïe. Coronavirus, Corona. Bolet Kako. Ah. Bon, et du... bon, les cacos aussi, à la fin, je sais pas faire ça. <rire> bon, les cacos, vous ne pouvez pas rester ici. <rire> pudeur, Alan a pudeur. Pourquoi tu le dis bien quand c'est pas le micro sur toi Elle <rire> <rire> a dit bon elle bon, ah, t'a arrêté. Romba, <rire> <rire> retrouve-moi le jour de Konzo. Je sais que le. retrouve-moi le jour de Konzo. Je sais que les serviteurs ne sont pas de service pour les. Ralentis, ah Ralentis. Je sais que les serviteurs ne sont pas de service pour les bénédictions de, Je sais, que... de la... Je sais pas. Retrouvons-nous près de Russia de notre <rire> <'est trop> chaud. <rire> Je sais pas, ma bimba. Mais pourquoi il est resté là <rire> Les sprinteurs, Il faut courir okay. les gars. Okay. Parce que je dois courir là, je suis pressé en matin. Il fait bien Non, il fait bien. Merci. Ouais. <rire> merci. C'est <rire> une question de, de réalisme là. Quand on voit la coque on qui sort... Avec le vent, c'est trop random Vas-y, hein, je t'ai dit, il faut bombardier faut Voilà On va bombarder... Là, c'est bon, c'est bon. Bombarder... Nani Congo, me prise 5. Action Focus ou pas Tu es bien focus. OK. Action Non, putain, rigole, je suis en train de rigoler, suis désolé. Je regarde oui, mais... est... Bah, mais... Il est sérieux, je moi, je rigole... regarde Concernant Nimi and Dima. Attendez. Désolé, désolé, désolé. Justement, grand conseiller. C'était pas à moi, C'était pas à toi, ce n'est pas à moi oui. Mais, concernant... Quand j'avais vu ça j'ai fait il va rigoler. Ah, tu sais moi je faisais une tête, j'entendais qu'il rigole. Vas-y rigole. rigole. elle elle c'est elle elle m'a elle elle elle elle l'ai vu, je l'ai vu, elle a fait elle elle ah, Du coup, mauvaise idée. il elle Il balance la sandale. Bongo elle elle elle elle elle Grosse, Nous devons, nous allons, devons... désolé, nous devons. Nous avons, nous, devons... nous, devons... nous, devons... nous devons bousculer. Je sais pas, gelé, gelé. Ah là là, désolé, désolé. Tu auras ta promotion en tant que futur roi. Euh, merde, en tant que pardon. Oh, bah ah, c'est une bonne promotion, mais c'est clair. <rire> clair. En tant que merde. <rire> <rire> <rire> je... La elle connaissait le texte de tout le monde, partagé jure, tout le monde, je ne sais pas, ma, euh. Euh. ma <rire> <rires> comment tu as pu faire ça, Katango, oh là, la trahison de ça, mais non, non, euh. non, je ne sais pas ce que tu crois, dis-moi, hum. comment va ta soeur qui est là, je ne pense pas qu'elle ait besoin de l'une de ses meilleures nourrices en ce moment. Après c'est quoi Le bébé bouge. C'est quoi Le bébé, Le bébé bouge, bouge, bouge beaucoup. beaucoup. Et elle a quand même la mal. Avec cette escroque de Nzélé là, elle travaille beaucoup pour gagner moins. Pardon Mes chéris, ce sont des amis d'enfance. Hein Même si ma même pas fait quoi Mavemba. Nzélé putain. Mavemba. Il y a beaucoup de gens derrière Mavemba. Hein. C'est son ami d'enfance. Et puis, même si Mavemba a fait quoi Oh, mais papa. Oh, oh trop, trop, trop de mots. Et puis, avec cet escroc de Nzélé là. Oh. Oh. Touche pas mon fils hein ah, je suis pas censé dire ça avec un je n'en peux.